Et maintenant, on va étudier une fonction homographique donnée par f de x égale x plus 3 sur 2x moins 5. Pour trouver le domaine maximum de cette fonction, on va voir pour quelle valeur le dénominateur est nul, c'est-à-dire pour qui 2x moins 5 égale 0. Ça, ça équivaut à x égale à 5 demi. Du coup, le domaine maximum de cette fonction c'est l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 5 demi exclu union 5 demi plus l'infini. Calculons la dérivée de la fonction f' de x égale u', c'est-à-dire 1, fois v, 2x moins 5, moins u, x plus 3, fois v', c'est-à-dire 2, sur v carré, 2x moins 5 au carré. On réduit le numérateur le dénominateur reste pareil, on réduit là-haut, on constate qu'on trouve moins 11 sur 2x moins 5 au carré. Comme toujours, la dérivée d'une fonction homographique. Au numérateur, il y a un nombre tout seul, dans ce cas-là, ce nombre est négatif. Comme au dénominateur, c'est toujours positif, le carré est toujours positif, on trouve que la dérivée est négative, moins divisé par plus, ça fait moins, pour tout x différent de 5 demi. Donc la fonction f est strictement croissante sur moins l'infini x 5,5 ,5 et puis sur 5,5 ,5 plus l'infini. Bien sûr, elle n'admet pas d'extrêmement cette fonction à cause du fait que la dérivée ne s'annule jamais. Et puis on calcule l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1. C'est pour ça qu'il faut calculer f de moins 1 f de moins 1, on remplace x par moins 1. Moins 1 plus 3 sur 2 fois moins 1, moins 5, est égal. Faites le calcul, on retrouve 2 sur moins 7. Et puis f prime de moins 1, f prime, c'est ici. On remplace x par moins 1, ça fait moins 11 sur moins 2, moins 5, moins 7 au carré, 49. L'équation en général pour ce cas, pour x égale moins 1, c'est ça comme tout à l'heure, donc y égale, on remplace f' de moins 1 par ça, et f de moins 1 par ça. On développe un oh, tout petit peu, et bien sûr, moins 1 sur 49 et moins 2 sur 7, on réduit le même dénominateur, comme en sixième, moins 2 fois 7, moins 14, et voilà, moins 25 sur 49. L'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1 à la courbe représentative de la fonction f, à cette équation. Pour une fenêtre acceptable, x minimum moins 2, x maximum 5, comme sa valeur 5 demi, autrement dit 2,5, s'affiche ici, par cette barre verticale, qui va représenter l'asymptote verticale, en classe de terminale, on constate la représentation graphique de la fonction f, cest sur une hyperbole décroissante sur moins l'infini 5,5 et puis décroissante sur 5 5,5 plus l'infini. On la refait. La fonction. Et puis la tangente. Encore une fois, pour la dernière fois. La fonction. Et la tangente au point d'abscisse moins 1. La fonction et la tangente.